Paul a montré comment il qu'on a jeûné. Des jeunes multipliés. On peut un texte. Je vais te lire tout. De Corinthiens 11, 27, acte 13, 2, 3, Matthieu 6, 18, 16, 18, pardon. Il y a aussi Néhémie 1, verset 4 Le jeûne de Néhémie Il y a le jeûne d'Esdras Dans Esdras 8, verset 21 Somme 35, verset 13 De Samuel 12, 16 Ok, reprends, d'accord De Corinthiens 11, verset 27 Acte 13, verset 2, 3. Matthieu 6, verset 16, 18. Matthieu 6, verset 16, 18. Néhémie 1er, verset 4. Esdras 8, 21. Somme 35, verset 13. 2 Samuel 12, verset 16, le jeûne de David. Luc 2, verset 37. Jonas 3, verset 5. On va le reprendre généralement pour nous qu'à vérifier. Yo. Alléluia. De Corinthiens 11, verset 27. Acte 13, verset 2, 3. Matthieu 6, verset 16, 18. Néhémie 1er, verset 4. Esdras 8, verset 21. Somme 35, verset 13. 2 Samuel 12, verset 16. Luc 2, verset 37. Et enfin, Jonas 3, verset 5. Au En ce qui concerne le jeûne. Maintenant, quand on parle du jeûne, de manière basique, jeûner veut dire abstention de nourriture. Il s'est dit dit abstention de nourriture et nous de décar ajouter à des fins spirituelles. Monsieur Dieu nous? non? dit abstention de nourriture à des fins spirituelles. Et grands mot grec qui traduit c'est ne te ouo ou. Abstention de nourriture à des fins spirituelles. Dès qu'on parle de jeûne ou abstention de nourriture. Et leur jeûne ou nourrir l'esprit. Mais même ma dis non. Nous sommes le bon Dieu à créer l'homme. Manger avec l'homme. Qui est-ce que vous bon avez fait avant? Bon Dieu a fait manger. Après? Bon Dieu fait manger. Ça veut dire, bon Dieu connaît que quoi a besoin qui ça. Il a besoin de manger. Mais on connaît moins avoir de très prudent avec manger. Non, attendez. Moi, avoir dû être très prudent avec manger. Hum. Moi, avoir dû être très prudent avec manger. Le consacré ou celui qui veut se consacrer à Dieu doit être prudent avec la nourriture. Pour qui ça Même manger, mon Dieu, créé qui est Bon, pour Koa, parce que quoi a besoin les vitamines, différents types de vitamines, il a besoin de sel, minéraux, il besoin glucides, il besoin de lipides, quand on a besoin de ça, il a besoin de protéines, merci pile. il besoin de protéines, quand on a besoin de Yo. Manger, Donc, bon Dieu, on est très bien que, quand a besoin de manger. Mais nous devons être très prudents avec manger. Parce que même manger ça, bon Dieu, mais qui est important pour quoi, il y a de la consécration. On va attendre. Même manger ça qui est important pour quoi, il y a de la consécration. qui s'acte tu relation l'homme avec Dieu dans le jardin? Le fruit défendu. Mais un gros allié. Oui, oui, oui. <rire> manger. Fuck nous manger, mais nous pas doit esclaves manger. Ma prédit ça encore faut que nous mangez, mais nous ne sommes pas manger. D'ailleurs, le chrétien, il est seulement esclave de Christ. Nous va attendre. Le chrétien, il est uniquement esclave de Christ. Il ne esclaves pas esclave de la nourriture. Le chrétien, le consacré... Il ne doit pas se laisser diriger par son estomac. En plus fois moyen avoir nous pas camé nous envie de conséquence nous pas arrêter le jeûne. C'est parce que nous quitté nous conduits par notre estomac. Nous pas qu'à passer six heures de temps sans nous pas manger. Manger bon. Mais il faut que nous fassions attention avec manger. Il faut que nous passions passer tête nous l'autre. Si nous ne voulons pas manger, pour nous ne pas manger. Il y qui de jeunes têtes Pour qui ça Tiens estomac. Tiens estomac faible. Depuis il fait 10 ans, ils une guerre dans votre ans dans des dehors ou pas kakembe. Mais pas oublier, Si vous voulez consacrer vie avec Dieu, il faut accepter payer prière. Il faut d'accord payer pria. Pendant pa que vous avez la kayla, vous avez un bon poisson, un ka fruit, un e bon sort. Tout le monde a mangé, vous avez un bon d'accord Pendant pendant consacrer le temps avec mon Dieu, qu'on laisse la manger au pire mieux et y a a là obéi par l'estomac ou par ou le de matin <rire> Il faut être d'accord De payer le prix Il faut payer le prix Je suis dit, je me fous de jeunesse Je suis dit, je suis mariée Mes amis, maman suis presque mort oh, Est-ce qu'on est capable Je de... prends pitié Je pitié, prends pitié pour moi et comme si si je me coutais pitié, ciel, je me dis, ah, eh bien ok maman, je me je jeune. Même si je fais trois jours, je fais trois jours. Même si quelqu'un m'a d'abrache, ça c'est sensibilité maternelle. Même si une relation, je dois que Dieu m'a géré. C'est ça qui fait parler aussi de déjeuner. S'il y a jeuner, il y a déjeuner. Il y a jeûne, il y a déjeuner. Leur le fait le matin, qu'ils ont manger, dit, déjeuner. C'est comme si vous fait toute nuit là au battement de la rien. on tape, on tape jeûner pendant la nuit. Le fait de déjeuner, c'est le fait d'enlever le jeûne. Est-ce que c'est clair? Déjeuner, c'est enlever le jeûne. Ça veut dire, je me suis jeûné, je me suis m'enlever Je suis enlevé Il y a un auteur qui est Zacharias Taniformum. C'est un écrivain. Il a dit, c'est son écrivain prolifique. Ça veut dire, monsieur, écrit en pile. Il y livre qui écrit qui est le ministère du jeûne. Zacharias. Et dans l'introduction livre-là, Zacharias dit, ⁇ Nul ne peut s'adonner aux jeunes et demeurer le même par la suite. ⁇ Monsieur Béninon, ⁇ Nul ne peut s'adonner aux jeunes et demeurer le même par la suite. ⁇ On dit, peux pas rentrer dans en jeunes, pour me sortir, même gens. Je ne pas rentrer dans le jeune pour me sortir, même gens. Nul ne peut s'adonner aux jeunes et demeurer le même par la suite. C'est la déclaration de Zacharias. Et il y a un qui est David Brenner. Monsieur dit comme ça Monsieur était un missionnaire. Monsieur dit, je n'ai aussi souvent que votre santé vous le permettra. Et aussi souvent que vous pourrez. Car, vous avez une dernière, dernière partie de la déclaration en pile. Car c'est de là que la puissance de Dieu vient sur la terre pour un ministère efficace. Est-ce que l'Église attendait reprendre ben, prend déclaration, David Brénéa pour. Je n'ai aussi souvent que votre santé vous le permettra et aussi souvent que vous pourrez. Car c'est de là que la puissance de Dieu vient sur la terre pour un ministère efficace. pour un ministère efficace. est Est-ce qu'on au le temps qu'on à part ou même personnellement pour jeûner En question, posé non personnellement. Est-ce que vous même personnellement le temps qu'on à part pour jeûner C'est pas la l'église, la venir jeûner, non ou même avec Dieu personnellement et si on peut qu'on fait ça moi encourager et même exhorter on fait ça y ont tant temps ou même personnellement pour jeûner ou même ou même ou même ou même avec bon Dieu Il n'y a pas de ministère efficace sans le jeûne. Comment faire un ministère efficace? Parce que le jeûne, c'est un canal de consécration. C'est un outil de consécration. Le jeûne. En pile fois de nos jours, nous n'avons presque pas le jeûner encore. Et peut-être certains qui vous jeûnent de ces jeunes miracles, ou même personnellement, on doit mettre un temps à part pour jeûner. Et même nous chacun là après trois jours, ça on suppose qu'on joue pas au même pour jeûner. qui la capable de jeûner et tout le monde qui la doit de jeûner. Peut qui est vous dites, moi, capable de jeûner. Peut-être que quelqu'un qui dit moi pas vivre santé, je ne jeûner. Oui ou je ne Quelqu'un qui dit je souffre, souffrir estomac, je souffre, je estomac, je je je Il y si a différents types de jeunes. C'est ça n'a a fait pour finir. Il y a différents types de jeunes. Généralement, on parlait de trois types de jeunes. Et à partir de là, on parle de tout le monde qui a jeûné. Tout le monde pas obligé de faire le même type de jeûne, Mais tout le monde est capable de jeûner. Le premier type de jeûne, il y aurait le jeûne absolu. Il y aurait aussi le jeûne complet. Il y aurait le jeûne à sec. Comment on dit le premier type de jeûne oui. Comment on garde le jeûne encore oui. Ou bien on garde le jeûne à sec. Dans type de jeûne, ça ne me mangera pas. Comment on dit par elle a dû. <laughs> m'ba manje, m'ba boire. Dans type de jeunes arts. À sec. Absolu, absolu, M'ba nan même Absolu Mais yon encourager ou bien yon conseiller. Dans type de jeunes arts. Pour ne pas dépasser trois jours. Je bénis nous. Oui. Je vous conseille dans type de jeûne qui sont un jeûne à sec, un jeûne absolu pour ne pas dépasser trois jours. Parce que vous ne pouvez pas manger ni boire. Mange. Si vous avez fait un jeûne à sec, vous avez de l'eau pour ça. Je Vous avez de Parce que c'est à sec. Vous ne pouvez pas dépasser trois jours selon ça. Je vous conseille. Même si vous avez un monde qui vous avez de la pour qui ça Parce que c'est vrai que nous ne va pas manger. Mais au moins il faut que moins bois. Pour qui ça Parce que en biologie, on dit qu'un animal meurt beaucoup plus vite de soif que de faim. Ok? Donc, il y a qui de Moïse. Jeune Moïse, c'était un jeune surnaturel. Le jeune de Moïse. Jeune à sec. Donc après Acte des, Act des Apôtres 9, verset 9. Esther 4, verset 15-16. Acte des Apôtres 9, verset 9. On lit deux textes. Il resta trois jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Esther, Esther 4, verset 15, 16. Le jeûne d'Esther. Esther envoya dire à Mordochée Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant, pendant trois jours, ni la nuit, ni le jour, moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Donc vous connaissez l'histoire. Exode, chapitre 34, quatre nous nous pas à verset Exode 34, verset 28. C'est le jeûne de Moïse. Premier type de jeûne, nous on dit c'est jeûne absolu, jeûne à sec. Pas de manger, pas de boire. Deuxième type de jeûne, c'est le jeûne partiel. Il y aurait aussi le jeûne de Daniel. Deuxième type de jeûne, comment elle est? -ce? Le jeune partiel. Il y aurait le tout jeune de Daniel. jeune de Daniel. Jeune, ça, c'est un jeune qui est capable de personnaliser. Le jeune partiel. Vous capable de personnaliser le jeûne. Personnaliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais jeûne par rapport à moi. C'est un jeune que m'a planifié. Dans type de jeune ça moins capable de manger mais m'a choisi qui ça m'a manger qui ça me pas manger. Dans type de jeune ça m'a choisi mais qui ça moins capable faire mais qui ça me pas capable faire. Moi j'ai un sorte de restriction. je il y a une sorte de restriction. Nous avons Daniel 10, verset 2, Daniel 1, verset 12, après ça. Côté que Daniel était abstenu de une série de mets délicats, une série de nourriture délicate. Il était abstenu de yo pendant que tu as jeûne. Dans le jeûne partiel, si vous fait un jeûne partiel, vous doit dire que ou autoriser tête manger fuit seulement. Un exemple. Vous faites un jeûne partiel, ou autoriser tête manger manger fui seulement. Si tu vas faire un jeûne de 15 jours, et un jeûne partiel, on dit pendant 15 jours ça, ne manger du riz. On connaît du riz en plus, ça fait du riz avant. Vous avez dit, rien frère. Oui. Moi, je dis, pendant 15 jours, ça, je ne vais pas manger du riz. Je ne vais pas manger maï, maïs. Je ne pas manger blé. l'eau. Je ne seulement manger fuit. Vous avez me est dit, est-ce que je ne 15 pas manger de la fuite seulement pendant 15 Ça, c'est le jeûne partiel. Dans le jeûne partiel, là, si par exemple dans la journée on est supposé prendre trois repas, on a décidé de sauter tel repas dans la journée. C'est le jeûne partiel. Dans le jeûne partiel là on doit dire mais qui ça me en déconne fait M'a choisi pas faire. OK Certaines femmes quand elle jeûné me quand dit pendant temps de jeûne ça, m'a pas grand droit WhatsApp. M'a pas grand droit ouvrir WhatsApp. Jeune partiel là, c'est une clause que vous faites avec bon Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est une clause que vous faites avec bon Dieu dans ce jeune, jeune partiel là. Vous dit, clause là, vous entendez avec bon Dieu, vous dit mais qui ça m'a dit, comme restriction. Pendant tant ça. Vous va dire pendant ce jeune partiel là, m'a dit, m'a dit, droit, dit, m'a dit, m'a dit, m'a dit, m'a dit, m'a dit, m'a dit, m'a dit, m'a dit, et on sait que de bagaille qui sont des satisfaits physiquement, moi je de côté. Ça c'est le jeûne partiel. Mais ça veut dire que je ne suis pas faire un série de sait que je ne suis pas que capable de faire. faire, faire, faire, faire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? nous Il y a aussi le jeune normal ou le jeune régulier. Jeûne normal, jeune régulier. Dans type de jeunes, pa je pas qu'à manger, mais ça, moi, oui, je suis capable de boire. Est-ce que nous ne pouvons pas boire de l'eau pendant nos villes là? Nous ne pouvons pas boire de l'eau? Mais seulement, nous avons besoin oui. de Ok. Ok. Vous avons besoin de boire de l'eau. Très bien. Donc, tout le monde là dans la sec. Nous avons oui. ça, moi, qui n'a oui. qui de oui. oui. l'eau. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ok. Dans le jeûne régulier, on ne pas manger, mais on est capable de boire. Le plus souvent, on dit que les de l'eau. Mais il y a des gens qui disent que est capable ne boire pas jus de boire. Si vous regardez Matthieu chapitre 4, verset 2, on nous lit ça avec moi. On va le finir. Matthieu chapitre 4, verset 2 Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits Il eut faim Après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits Qu'est-ce qui s'est passé? Il eut faim Comment dit que Christ dit, il eut faim. Mais la Bible n'a pas dit, il lui soif. OK Ça sous-entend quoi Ça sous-entend que le thé, il était boé. Il n'a pas dit, il était soif, mais il dit que l'été, il était grand goût. Bon Dieu béni, non pas troublé. Qui t'aime, est-ce qu vous parlez avec chauffeur là? Bon Dieu béni, non? On nous dit Alléluia. On nous dit Alléluia. On nous dit Alléluia. Di Alléluia. On nous dit Vive Jésus! Vive Jésus! Vive Jésus! Bible a dit il eut faim. Il pas dit il eut soif. Donc, nous parlons de trois types de jeunes. Ce je ne vais le premier. Si nous dit absolu, ça nous dire dit. Oui. Ça nous dit encore. Oui. Très bien. Deuxième type, là, qui nous a parlé oui. Partiel. Ou bien nous aussi. Oui. Jeunes de Daniel. Et troisième, non? comment on avons parlé le jeune normal ou le jeûne régulier. Notez pas l'autre talent de Glynn. Glynn fait une déclaration, il dit que plus vous oubliez votre chair, plus vous libérez votre esprit pour agir avec puissance. Ou alors, je n'ai oublié chair. Et Glynn dit, plus vous oubliez votre chair, plus vous libérez votre esprit pour agir avec puissance. Écoutez-moi, rappelez-nous ça. Nous ne connaissons pas seulement les chrétiens qui jeûnent. Vous êtes comme ça? Ce n'est pas le seulement les chrétiens qui jeûnent. Les satanistes jeûnent aussi. Et en plus, les foyers pour écraser les foyers chrétiens. Plus vous oubliez votre chair, plus vous libérez votre esprit pour agir avec puissance. -à que vous avez de me vous avez des a vous chair à manger. vous avez à à manger, à manger, a vous manger, des malades, il avez des malades, vous a des a Mais avez a a vous esprit des malades, a a grandi. Par contre, des fois, on pense avec qui est sous terre autrefois. Comment peut-être que vous avez -vous un petit moment où vous, vous explosez ou éclatez. Nous un moment où cet esprit tellement sablé, il est fou. Des fois, même si vous avez un pilot, vous pouvez dire que vous avez eu un pilo Ou peut être pour dire l'excusez, oui. Mais autrefois, on euh, t'a volé pour ça. Mais je dis ce n'est pas la même bagaille. Parce que oubliez cher là. Il y a un bagaille qui empêche de vivre dans la consécration. C'est notre chair. Notre chair, notre nous-mêmes. Notre moi. Empêchez-nous de vivre dans la consécration. Est-ce qu'on voulez prendre décision matin pour jeûner ou même personnellement? Est-ce qu'on voulez prendre décision matin pour rester dans la parole de Dieu? Est-ce qu'on voulez prendre décision pour rester dans la prière? Et un nombre que je voulais attirer attention, le jeûne n'est pas la prière. La prière n'est pas le jeûne. Et ça fait pas parler et de la prière, non parler et du jeûne. L'aura jeûne ou consacrer temps pour prier au moment du jeûne. Mais je dois jeûner. Et puis, pendant que jeûner, je dire je ne ma dire je me lire un livre dans la Bible. je vais jeûner ma pour pour méditer, important pendant je veux pas pour je jeûne pour prier. Mais je jeûne n'est pas la prière. La prière n'est pas le jeûne. Est-ce pas la prière. La prière n'est dire prière. pas deux entités, ça a souvent marché de pair, Mais il a pas même bagaille. Pendant un moment de jeûne, je ma prie. Mais jeûne, nous dit de manière basique, il veut dire abstention de nourriture. Donc, en termes de rappel, pour nous avoir la question, après pour nous conclure, Nous t'ai parlé. Nous t'ai fait différence pour vous entre trois concepts qui c'est la justification, la sanctification et la consécration. Nous t'ai dit que la justification implique ce que Dieu fait pour nous. La consécration, la, la sanctification implique ce que Dieu fait en nous. Et la consécration implique ce que Dieu peut faire avec nous. Nous t'ai fait différence pour Et nous t'ai montré que nous sommes justifiés par grâce, par le moyen de la foi. C'est acte de rachat, de rédemption que Christ lui-même lui fait à la croix. Et nous t'expliquons te le mot rédemption, qui ça dit. Et nous t'expliquons, ouais, sanctification, hein, c'est acte de mise à part pour Dieu. Et nous t'expliquons, ouais, consécration, c'est acte de mise à part pour le service de Dieu. Et nous t'expliquons, te, consécration, hein, faut ou accepter pour payer prix faut ou accepter pour payer prix donc yon est pour le briller faut que li accepte pour yo foubille Vous <cười> va chose yon est pour le briller faut que li accepte pour yo foubille Et si chaudier la bouche, pendant que tu par des fées sur l'île Tadou, comment ça fait le mal? Donc la consécration, ça demande un prix. Et dans la consécration, il y a la souffrance. Dans la consécration. Et nous avons plusieurs niveaux de consécration. Nous la consécration du parvis, la consécration du lieu saint, la consécration du lieu très saint dans le tabernacle qui était fait par Moïse. Et nous ouais, nous-mêmes, en tant que le tabernacle ambulant, nous avons la consécration du corps, la consécration de l'âme, la consécration de l'esprit. Et par la suite, nous t'a pas Trois éléments, mais il y l'autre élément. Nous t'es obligé de prendre trois. Qui? indispensable à la consécration. Nous sommes la parole de Dieu, nous sommes la prière, nous sommes le jeûne. Si nous avons parler de l'adoration, et chaque saur est capable de faire un sujet pour continuer. Donc, nous avons trois éléments ça. Et dans, dans, dans, dans, dans la parole, nous avons trois, trois entités dans la parole. Nous avons la parole écrite, la parole révélée, la parole incarnée. Et dans la prière, nous avons la prière, c'est la respiration de l'âme. Et nous avons la fonction même de la respiration. Et après, nous avons le jeûne. Ok? Qui c'est l'abstention de nourriture. Et nous avons trois types. C'est avec ça que nous définissons trois types dans question questions jeunes. Maintenant, si une question, prend vous avez des questions, nous Si le Saint-Esprit de Dieu permet de nous répondre, nous répond yo.